C'est le La première mission a consisté à préparer les kits qui vont être distribués aux équipes qui vont partir sur le terrain pour tester l'accessibilité des différents lieux va rentrer dans les restaurants, les bars pour voir si c'est accessible. Et après c'est pour mettre sur un site internet pour que les gens puissent consulter voir si c'est le lieu qui veulent aller accessible. Peut-être que vous aussi vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'accessibilité. Est-ce qu'ils savent que très facilement, en ayant l'app jacq7.com ça peut leur faciliter la vie C'est la journée de l'accessibilité. Euh, à l'origine, on n'avait pas cette D'accord. On l'a construite après. Mais c'est très bien ce que vous faites. Hein, il ne faut surtout pas oublier ceux qui ont des problèmes d'accessibilité, mmh. comme Mademoiselle, je pense que vous êtes plusieurs milliers en France. Donc... Votre euh, enseigne sera répertoriée sur le site internet, ça vous apporte des clients aussi en plus, mais c'est surtout bénéfique pour nous, pour euh, connaître le lieu et euh, savoir que ici c'est accessible. Mmh. C'est pratique, comme ça, ça permet aux gens qui ont des problèmes de pouvoir circuler dans des endroits qui sont adaptés pour eux. Cette rue, globalement, elle est moyennement accessible. Il y a quelques magasins qui sont euh, dans les normes. C'est des choses auxquelles je n'avais jamais fait attention et du coup, je pense que je vais être beaucoup plus vigilante. C'était assez agréable bah, déjà de venir, de rencontrer des gens et puis de se mettre un peu en situation. Effectivement, une petite marche, ça fait bien la différence et on s'en rend bien compte en fauteuil. On est tombé sur des gens plutôt agréables qui s'excusaient même de... Accessible. Très chaleureux, très bien organisé, mais ça je le savais déjà. Des établissements aussi plus accessibles que ce qu'on a déjà vu l'année dernière. On n'est pas dans le donneur de leçons, on est vraiment dans la collectivité qui fait quelque chose pour la collectivité. Pour ma part, j'ai fait l'année dernière, je le refais cette année et je, je le referai l'année prochaine. des et pratiques. Collaboratifs. Sensibilisation. Générosité. Et on va dire peut-être même humanité. Solidaire, volontaire. Et ouvert. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. L'accès peut être rélimé comme ça aussi.